Voilà, donc bienvenue à tout le monde pour cette présentation d'Open My Organization, le logiciel développé par l'Instant Z pour soutenir la gouvernance partagée. On a essayé de faire quelques webinaires qui étaient un petit peu plus spécifiques, qui étaient un petit peu plus sur les nouveautés. Et puis, à chaque fois, on avait essentiellement un public de gens qui découvraient. Donc, on s'est dit, bon, on va quand même faire un webinaire d'introduction. Euh, C'est le cas. Et c'est comme ça qu'il a, qu a été prévu. Euh, donc, je m'appelle David. Je travaille à l'Instant Z. Avant ça, je travaillais pour une autre startup qui se spécialisait aussi dans la gouvernance partagée qui s'appelait Enoya. Et c'est avec Enoya que j'ai commencé à participer au développement de ce logiciel. L'objectif premier, c'était de euh, rendre accessible un logiciel soutenant la gouvernance partagée pour l'environnement dans lequel on, on agissait à l'époque, qui était celui des associations. Les, les tarifs des logis, du logiciel euh, GlassFrog, développé par euh, Holacracy One aux États-Unis, euh, étaient relativement chers. Ça se payait par licence utilisateur. Et puis pour le monde associatif, où on a beaucoup de membres qui donnent un petit peu de temps, eh bien, ça devenait vite des montants qui étaient conséquents. Donc l'idée, c'était de rendre cette technologie accessible aux acteurs du changement qui souvent n'ont pas beaucoup de moyens financiers et qui doivent consacrer ces moyens financiers à leur mission euh, voilà c'est comme ça que c'est né et puis ensuite Enoya a, a terminé ses activités j'ai rencontré Yvan on a lancé l'Instant Z en 2015-16 et puis euh, on a décidé de reprendre ce logiciel d'une part pour notre usage interne donc, c'est un logiciel que nous, on utilise régulièrement depuis la fondation de l'Instant Z et euh, faire de le partager avec euh, nos clients, les gens qu'on accompagnait. Et de fil en aiguille, eh bien, il est devenu de plus en plus accessible. Donc, euh, de par son modèle de financement qui est en accès libre et basé sur le don, on n'est pas dans une mécanique de publicité à essayer d'obtenir le maximum de gens parce qu'à un moment donné, ça posera aussi un certain nombre de questions du côté des, euh, de la taille des serveurs, de la rapidité, etc. Mais euh, pour autant, il fait son petit bonhomme de chemin. Et euh, si vous avez, si vous souhaitez l'utiliser, eh bien, il euh, n'y a rien qui ne vous en empêche. Alors, petit tour, euh, tour d'horizon euh, sur le sur le site, alors là bon, je, moi je suis sur le, la version développement mais autrement c'est openmyorganisation.org euh, sur la première page il y a simplement un élément de login qui permet de se connecter ou, de, ou, ou pas de créer <rire> ou pas de créer un compte donc euh, là, il y a pas mal de gens qui sont perdus parce qu'ils se disent ah, c'est où qu'on crée un compte donc en fait c'est tout en bas et on, on va aller le voir euh, si on veut essayer on peut tester la version démo. Alors la démo, version démo, des fois, elle a quelques bugs, parce que c'est quelques versions en retard sur la version qui est en production. Euh, mais ça permet de créer, de, démon, euh, de créer, de modifier des organisations. Et puis, tous les jours ou toutes les semaines, eh bien, ces informations, elles sont effacées. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire rapidement, déjà rien que sur cette première page euh, quelques statistiques, donc aujourd'hui on a eu 84 organisations qui ont utilisé OpenMyOrganisation dans l'année écoulée. Euh, 422 utilisateurs appartenant à ces, euh, à ces organisations, donc ça donne un petit peu le, le ratio euh, taille d'organisation. Le nombre de projets euh, qui ont été créés dans des organisations encore actives euh, toutes ces dernières années, le nombre de réunions euh, du coup, qui ont été générées et le nombre de tensions, c'est-à-dire de points, qui ont été traités dans euh, ce temps de réunion. Donc voilà, moi j'aime bien euh, imprimer ça tous les six mois pour regarder un petit peu l'évolution de ces, ces chiffres. Open My Organization, ça a deux aspects principaux, euh, on reviendra dessus, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la structure rendre transparent la structure de votre organisation. Et puis, quand on parle de gouvernance partagée, on parle de structure en cercle et rôle. Donc, voilà, il faut être un petit peu familier avec cette façon de représenter les organisations. Euh, mais euh, la, la sociocratie, l'holacratie et beaucoup de formes de gouvernance partagée s'appuient sur cette structure en cercle. Et puis, il y a une autre partie qui est euh, plutôt orientée gestion de projet, alors, là, je sors d'une réunion euh, avec une équipe qui utilise MS Project dans Teams. Euh, on n'a pas les mêmes fonctionnalités que MS Project, donc ce n'est pas aussi abouti, mais pour euh, passablement de choses, eh bien, ça permet d'amener quand même pas mal de clarté, de visibilité sur l'état des projets en cours. Voilà. Et puis, le troisième point qui est résumé ici sur cette, sur cette fiche, c'est qu'en fait, euh, euh, Open My Organization, qui était à la base conçue pour soutenir l'holacratie, eh bien, aujourd'hui, on peut le configurer pour, sur trois vocabulaires différents, sur celui de l'holacracie, sur celui de la gouvernance cellulaire, qui est une forme de gouvernance partagée à laquelle on collabore à l'instant Z, et puis sur le modèle Z, qui est notre version à nous, avec notre vocable qu'on a essayé de choisir le plus accessible possible. Et quand on arrive tout en bas de cette page, eh bien, on a effectivement la possibilité de créer un compte. Donc, créer un compte, c'est euh, euh, écrire une adresse email. On reçoit les informations par email sur comment euh, compléter son profil. Et puis, une fois qu'on a créé son profil, eh bien, on peut se rendre sur la page, se connecter, en n'oubliant pas le se souvenir de moi qui évite de se reposer trop souvent la question de c'est quoi mon mot de passe déjà. Alors, avant de euh, traiter de ça, je voulais revenir sur euh, juste l'approche de gouvernance partagée du modèle Z pour bien comprendre euh, comment est conçu ce logiciel. Donc, à l'instant Z, notre façon d'aborder la gouvernance partagée nous amène à différencier cinq espaces. Euh, L'espace sens, c'est tout ce qui contient les informations concernant la raison d'être et les valeurs de l'organisation, qui dit en gros où on va, c'est notre vision à long terme, voire à très long terme, de l'activité de l'organisation. On a ce qu'on appelle l'espace rêve, qui est un terme qui vient euh, d'une méthodologie qui s'appelle le Dragon Dreaming. L'espace rêve, c'est, on va y retrouver notre carte des priorités. C'est quels sont les objectifs prioritaires pour les mois à venir, pour l'année à venir qui permettent à chacun d'orienter son action, de prendre des initiatives qui soutiennent la politique générale de l'organisation. On a l'espace planification, dans lequel on va retrouver tous les éléments de structure. Donc la structure, je t'en ai parlé, c'est les cercles, c'est les rôles, et c'est aussi tout ce, qui règle, tout ce qui est règlement au sein de l'organisation. Et puis, on a un espace action, c'est celui des rencontres régulières, c'est celui des réunions, c'est celui dans lesquels les différents acteurs, les différentes équipes vont se rencontrer, vont se coordonner, euh, vont se synchroniser, vont se demander, se rendre des services les uns les autres. Et puis, un dernier espace qui n'est pas traité dans le logiciel, c'est l'espace célébration. Donc, si je reviens sur euh, OMO, une fois que je me suis connecté, eh j'ai la liste des organisations auxquelles j'appartiens. Donc, si vous venez de vous connecter, cette liste est vide. Euh, si vous avez déjà créé une organisation, vous en avez une. Puis, si vous êtes comme moi dans de nombreux projets et chez de nombreuses personnes, eh bien, vous en avez toute une série. Et voilà. Donc, on arrive dans OMO. Et puis, d'emblée on a un certain nombre d'informations qui viennent justement alimenter ces différents espaces dont je viens de parler. Donc, le premier que je citais, c'était l'espace sens. L'espace sens, on va y retrouver la raison d'être, qui est donc une des premières choses qui va m'être représentée régulièrement à chaque fois que je me connecte. Et puis, on a un onglet nos valeurs ici, dans lequel on va retrouver les valeurs de l'organisation et aussi un onglet nos documents fondateurs, dans lesquels on peut retrouver, par exemple ici, des documents juridiques. Donc ça, c'est vraiment, en première information, ce qui fait, euh, ce qui fait la structure. Ensuite, euh, il y a l'aspect planification, donc structure en cercle et rôle, qui est aussi un élément très important. Il est affiché euh, d'emblée aussi sur cette page-là, et puis on va retrouver cette structure en cercle et rôle. Donc je ne sais pas si vous êtes tous familiers de ça, mais dans les techniques de gouvernance partagée que sont, qui sont celles supportées par, par Oemo, on a généralement la notion d'un premier cercle qui est appelé ici cercle d'ancrage, dans lequel on va retrouver les autres éléments, c'est-à-dire des rôles. Ce sont les petits points jaunes. Et puisque nous on appelle des cercles spécifiques, c'est des cercles qui ont une tâche spécifiques comme par exemple le cercle communication et médias, qui est une tâche spécifique liée à une activité qui est la communication ou bien un cercle spécifique régional qui est associé ben, à une région ici le Léman ou euh, la région des Trois Lacs, Vienne-Neuchâtel. Donc cette, cette structure, ben, je vais pouvoir naviguer à l'intérieur simplement en cliquant sur les différents éléments et puis, ça va m'afficher son contenu ou me faire un zoom ici. Euh, ce qui me permet de voir chacun des rôles. Donc, les rôles, c'est ce qui est en jaune. Et puis, ceux qui sont un peu plus orangés, voire rouges, eh c'est ce qu'on appelle les rôles structurels. Donc, en gouvernance partagée, c'est les rôles qui ne vont pas contribuer à l'activité, mais qui vont garder le cadre. Donc, on va retrouver par exemple le rôle facilitation ou le rôle mémoire qui sont souvent réquisitionnés dans les, dans les réunions. Ces différents rôles, ils peuvent être organisés ici dans un groupe transmission ou dans un groupe support. Ces petits traités, ce ne pas des cercles en tant que tels, c'est juste des groupes qu'on va retrouver dans le détail. Donc ici, on a la liste de ces mêmes rôles dans le groupe support, dans le groupe transmission, et puis ici, quatre rôles qui ne sont pas euh, classés. L'affichage de cette structure elle permet à chacun de savoir qui fait quoi dans l'organisation, de façon à ce que si à un moment donné j'ai une question, si à un moment donné j'ai besoin que quelqu'un réalise quelque chose, eh bien, je puisse aller me promener à l'intérieur de cette structure pour trouver la personne. Euh, donc ici, par exemple, le rôle rédacteur, si j'ai besoin d'écrire un texte, eh bien, je vois qu'il est énergétisé au sein de l'instant Z par deux personnes. La personne en charge, c'est moi. Et puis, il y a Juliette qui en soutient pour la correction. On va retrouver sur ce rôle la description nécessaire à la réalisation de les tâches, c'est-à-dire la raison d'être, les attendus, et pour les rôles qui en ont besoin, les domaines d'autorité. Je ne rentre pas nécessairement dans le détail de ce que sont ces différents éléments. Ils sont présentés dans la, quand on présente ce qu'est la gouvernance partagée, au sens où, où nous, on l'entend, c'est des éléments qui ont été définis par le lacratie, et qui sont récupérés depuis par différentes formes de, de, de gouvernance partagée. Avec ça, il ne me manque plus que le règlement pour avoir toute cette partie plan et structure euh, à disposition. Donc le règlement, eh c'est la même chose. J'ai un certain nombre de règles qui sont classées selon des rubriques qui vont m'expliquer comment je euh, vais gérer différents aspects de l'organisation, avec des règles qui sont propres au cercle ou qui sont issues du cercle englobant, c'est-à-dire qui s'appliquent aussi pour des domaines plus généraux que la simple communication, hein, puisque je suis dans le cercle communication et médias. Voilà. Plusieurs façons de naviguer, soit directement sur la carte en revenant ici, soit en utilisant euh, la petite... Le petit élément qui est ici qui permet d'aller, d'avancer dans des sous-cercles, dans des rôles, etc. Troisième aspect, l'aspect gestion de projet suivi synchronisation. Donc là aussi, on va s'appuyer essentiellement sur les aspects qui sont issus de le lacratie. Et euh, on va utiliser les tâches récurrentes, les indicateurs et les projets pour permettre à chacun d'avoir une visibilité la meilleure possible sur qu'est ce qu'il est en train de se passer. Alors, je vais commencer avec les projets parce que c'est peut être le plus facile à illustrer. Je crois qu'on en a pas mal, donc ça prend toujours un petit peu un petit moment à charger, euh, donc là, la gestion des projets, comme je le disais en ouverture, ce n'est pas MS Project, ça ne va pas aussi loin, en tout cas pas pour l'instant euh, dans le logiciel. On a pour chaque rôle ou chaque cercle, euh, alors je vais prendre un qui est sympa, voilà par exemple ici, pour chaque rôle ou chaque cercle, eh bien, il y a quatre colonnes. Une colonne en cours, une colonne bloquée, une colonne terminée et une colonne un jour peut-être, qui me permet de prendre connaissance de quels sont les projets qui sont en cours, quels sont les projets qui sont bloqués en attente de, de peut-être d'un autre résultat, quels sont les projets qui ont été terminés récemment et puis quels sont les projets qui ont été mis de côté par la personne qui est en charge du rôle pour un jour, s'il a le temps, euh, s'il a besoin de créer de l'activité, eh il peut aller piocher dans cette liste-là. On voit qu'il y en a certains qui sont en attente depuis 608 jours, autant dire qu'il n'y a pas eu l'occasion de les faire remonter jusqu'à présent. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle un Kanban. Ça permet à chacun d'avoir un tableau de bord sur ce qu'il a, qu a besoin de faire. Et puis, ces projets se passent de gauche à droite en fonction de leur état. Alors ici, c'est... Euh, c'est pas mon rôle Moi, je ne suis, je suis pas partie du groupe outils collaboratifs et surtout je ne suis pas Joy donc c'est à dire que ce projet eh bien, je ne peux pas le déplacer il y, un, il y a des droits au sein du logiciel qui sont vraiment liés au, euh, euh, à l'investissement que chacun a si je prends le rôle grand réseau eh bien on est plusieurs dedans je ne peux pas agir sur les projets de Jérôme, mais par contre, je peux déplacer les miens. Je peux décider qu'ils ont un autre statut. Euh, je peux les réorganiser, les réordrer, etc. Euh, dans cette liste-là. Voilà. Il y a un archivage des projets, euh, des anciens projets, qui permettent de les retrouver euh, une fois qu'ils ont été archivés. Et puis, si je veux l'utiliser. Euh, pour m'auto-organiser, eh bien, et je peux facilement créer un nouveau projet avec un résultat attendu, des informations complémentaires euh, et je peux l'attribuer à d'autres personnes au sein, euh, au sein du projet. Voilà. Pour se synchroniser, donc, point 1, projet. Point 2, les indicateurs. Donc Les indicateurs, c'est une façon de suivre régulièrement des euh, valeurs numériques qui nous permettent de savoir si on est sur le bon chemin. Euh, donc Ici, on a des informations qui sont essentiellement financières et puis des graphiques qui permettent de mesurer euh, l'évolution... l'air de vouloir m'afficher, ah, voilà, voilà c'est juste le temps de charger l'API Google de représentation. Voilà, ça me permet de remonter dans le temps pour voir l'évolution de certaines valeurs numériques. À quoi ça sert Encore une fois, concrètement, pour que chacun dans une organisation puisse prendre la meilleure décision par rapport à ses tâches, il faut qu'il ait accès à un certain nombre d'informations généralement, il y a un certain nombre d'informations financières qui sont utiles, à savoir quelle est la santé financière de l'organisation, sans rentrer dans le détail. Si je veux, si je veux pouvoir faire un investissement, il ben, faut que je connaisse ne serait-ce que le budget qui m'est alloué dans mon rôle, mais d'une façon générale, plus la, la santé financière de l'organisation. Donc, rendre visibles ces informations-là, ça permet de mesurer des tendances et permettre à chaque rôle d'agir, en conséquent, quand ça monte, ça descend de façon inattendue. Et puis, le troisième point, euh, les tâches récurrentes, ce sont, en allocation, on appelle ça des checklists, c'est des éléments sur lesquels on va venir très régulièrement pour s'assurer que des opérations qui sont vitales pour l'organisation ont bien été faites. Là, ça permet par exemple aux comptables de rassurer les gens pour, euh, le, sur le fait que la comptabilité a été faite, que euh, les salaires ont été payés. Euh, ça permet de se discipliner pour organiser régulièrement un certain nombre de types de réunions euh, qui seraient importantes, euh, ou pour montrer de façon semestrielle euh, qu'on euh, a mis à jour un certain nombre d'éléments ou qu'on a fait un check sur par exemple ici les cotisations des membres. Donc ça, quand on essaye d'implanter une nouvelle habitude au sein d'une équipe, eh c'est un bon outil à utiliser. Et puis, on va revenir dessus euh, là, hebdomadairement, mensuellement, trimestriellement, euh, selon les situations. Voilà. Donc, tous ces éléments-là, je vais aussi les retrouver dans mon espace personnel. Donc, mon espace personnel, eh bien c'est euh, je n'ai plus besoin de me balader dans la structure en cercle et rôles, je vais simplement retrouver l'ensemble de mes rôles, tous cercles confondus, listés ici. Et ça veut dire que si je vais chercher la liste de mes projets, et bien de la même manière, je vais retrouver l'ensemble de mes projets quel que soit l'endroit de l'organisation où je suis engagé. Donc l'instant Z, c'est une petite structure, on n'est pas beaucoup, et ça veut dire que moi-même, je suis à trois endroits. Je suis euh, au niveau du cercle d'ancrage, je suis dans le cercle communication et je suis dans le cercle de la région Trois-Lacs. Et donc, je vais retrouver euh, tous ces éléments, communication, ancrage et Trois-Lacs, tous ensemble. Donc là, c'est tous des projets qui sont soit les miens, mais pas que, en fait. Il y en a certains qui sont liés à des rôles dans lesquels je suis actif. Donc, si vraiment je ne veux voir que les miens, eh bien, je peux simplement masquer ceux des autres. Alors, ils apparaissent toujours, comme ça, je sais qu'il y en a. Ils prennent moins de place et ça me permet de rapidement voir où est-ce que je dois, moi, mettre de l'énergie. Voilà. Alors, à ce stade, on a vu ces trois espaces, la partie priorisation, la partie structure et puis la partie projet. Et puis, un élément important aussi, c'est l'aspect réunion. Parce qu'il existe un certain nombre de logiciels qui permettent de faire de la gestion d'équipe, qui permettent de partager de l'info. Comme je vous disais, j'étais avec une équipe tout à l'heure qui travaille avec Teams, et puis à l'intérieur de Teams, ils partagent un certain nombre d'informations, ils ont des répertoires qui sont structurés pour partager des documents, etc. Et ce qui fait la spécialité de. Euh, alors, je ne veux pas dire de ce logiciel-là, parce que je crois que GlassFrog euh, ou Allspirit, ils ont un petit peu le, le même type de fonctionnement. C'est de se dire que pour qu'un qu tel outil soit vraiment utile, eh bien, il faut qu'il qu soit à jour. Et pour qu'il soit à jour, il faut soit avoir quelqu'un qui le mette à jour avec régularité, mais nous, comme on est contre la centralisation, on voudrait que ce soit chacun qui mette à jour ses informations. Et ça, c'est un résultat qui est un petit peu plus difficile à obtenir, qui nécessite un petit peu de temps. Et pour cette raison, eh bien, il va y avoir beaucoup de mises à jour qui vont se faire pendant les réunions. Et là, je vais passer pour parler des réunions sur une autre organisation, une organisation de test euh, qui est d'une structure beaucoup plus simple et qui a en principe deux réunions qui sont déjà ouvertes depuis sur un certain temps parce que euh, c'est là que je peux me permettre de faire des essais et donc on distingue plusieurs types de réunions et en fonction du type de réunion, bien, on ne pourra pas nécessairement mettre les mêmes choses à jour, donc sans rentrer dans le détail on a ce qu'on appelle la réunion opérationnelle qui est celle, la réunion hebdomadaire qui va permettre de synchroniser les équipes et dans cet espace-là eh je vais retrouver un certain nombre d'informations qui seront utiles pendant que se déroule la, euh, la réunion donc je vais retrouver mes indicateurs et je vais retrouver mes listes de projets au passage les projets un jour peut-être, j'en ai vraiment pas besoin à cet endroit-là, donc euh, ils ont été masqués et puis, au fur et à mesure de la réunion, eh bien, je vais pouvoir ajouter des points d'ordre du jour qui seront amenés par des personnes. Et l'interface de la réunion permet de créer un certain nombre de choses, de modifier des éléments. Donc, Par exemple, ici, je peux me permettre de rajouter un projet en choisissant à quel rôle, quel est le résultat attendu, rajouter des informations complémentaires si nécessaire, choisir une personne qui serait présente ici, qui a proposé le projet, si jamais il y a besoin d'informations, euh, euh, enfin si des informations n'ont pas été présentées, euh, définir le statut, définir si c'est un projet important ou pas, etc. Et l'enregistrer, euh, ce qui aura comme effet de rajouter directement au procès verbal de la réunion le fait qu'un projet spécifique a été créé mais en parallèle eh bien on va le retrouver alors là on ne va pas le retrouver tout de suite parce que la mise à jour n'est quand même pas automatique mais si je fais une mise à jour manuelle je vais retrouver en direct le projet que je viens de créer qui est celui-ci un démo de titre de projet et donc au cours de la réunion, eh bien, ça va permettre à la personne qu'on appelle nous le rôle mémoire, qui est la personne qui s'occupe de ça, de déplacer, mettre à jour l'ensemble des éléments de projet en fonction de comment euh, les personnes qui sont présentes les informent en disant « Ah, ce projet-là, je l'ai terminé, tu peux l'archiver, etc. » Donc, il peut mettre à jour ça, il peut mettre à jour les indicateurs aussi sur la durée de la réunion il peut prendre note de tous les engagements qui sont passés d'une personne à une autre ou d'un rôle à un autre à travers le système qui est ici qui permet donc de, de faire un, un ordre du jour euh, à la volée Et, enfin à la volée ou pas hein, d'ailleurs si les ces réunions sont annoncées à l'avance chacun est libre d'aller ajouter ses points euh, en avance mais s'il ne l'a pas fait on en prend en soin sur le moment, et puis de créer des projets, de créer des mini-actions, de rajouter des points d'information qui sont des champs libres dans lesquels on peut écrire n'importe quel texte, ou de fixer la date d'une réunion. Ça, c'est la réunion opérationnelle, et puis l'autre réunion, l'autre grosse réunion, c'est la réunion de réorganisation. Donc une réunion de réorganisation, son objectif, c'est de repenser la structure, on n'engage pas un consultant tous les cinq ans pour venir mettre l'œil sur notre structure, on laisse les membres qui participent, re-questionner régulièrement les petits ajustements, clarifier, euh, est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair, etc. Et euh, ben là, c'est la même chose. Pour chaque point à l'ordre du jour, eh bien, je vais pouvoir modifier euh, la structure. Ça consiste à Ajouter, modifier ou supprimer une cellule. Alors C'est marqué cellule ici parce que euh, cette organisation-là, elle fonctionne en gouvernance cellulaire et du coup, les cercles sont remplacés par des cellules. Ajouter, modifier, déplacer des rôles. Affecter un rôle. Et puis, parfois, il y a quand même besoin d'ajouter un point d'info ou un projet. Donc, ces options sont aussi disponibles. Et là, c'est la même chose. Si je décide de lancer une, a, une opération comme modifier le rôle événement en écrivant une raison d'être, par exemple, qui est plus détaillée que celle que j'avais écrite, qui est organiser les événements. Voilà. Eh bien, si j'enregistre ça, ça va me rajouter aussi automatiquement une ligne dans le PV pour indiquer éventuellement toutes les personnes qui ne seraient pas là ce qui a changé donc la raison d'être a été modifiée on voit en rouge ce qui a été supprimé en vert ce qui a été rajouté et puis bien sûr si on va se balader sur la structure et eh bien euh, ce rôle événement il a été modifié alors là aussi hein, comme je le disais s'il n'y a pas eu de mise à jour enfin de rafraîchissement Parfois, c'est encore les anciennes informations qui sont affichées. Voilà. Donc, le, euh, ces réunions, elles sont, euh, on va les retrouver sur une partie dont je n'ai pas parlé encore. Euh, on a la partie description ici et on a la partie agenda qui permet de voir quelles sont les réunions qui sont planifiées, voire d'ajouter des réunions. Donc, il y en a plusieurs types opérationnel, réorganisation, stratégie, régulation, métier, etc. Les deux qui ont des interfaces particulières, c'est vraiment opérationnel et réorganisation. Voilà. On n'a pas parlé des membres encore. Euh, donc je vais revenir pour ça sur l'instant Z. Euh, donc Ça permet de voir les différents membres. Et puis, si je clique sur eux, j'ai accès à un certain nombre d'informations et notamment à quels sont, où est-ce qu'ils sont dans l'organisation, euh, qu'est-ce qu'ils font, euh, et pour ceux qui l'ont prévu, il y a aussi l'accès aux informations de contact, Skype, euh, etc. et même la, façon, la meilleure façon de contacter la personne en question. Voilà. Euh, dernier point, le moteur de recherche. Euh, donc, comme je le disais, ce qui est important, le but du logiciel, c'est de rendre accessible toutes les informations pour permettre aux gens de savoir directement qui contacter. En gouvernance partagée, on n'a pas envie que quelqu'un soit la personne qui sait tout, vers qui on se retourne systématiquement pour poser des questions, parce que sinon on retourne dans une forme indirect de, de leadership. Donc là, si je me pose une question par rapport au site web, eh bien je vais écrire site web. Et puis, je vais voir qu'il y a un certain nombre d'éléments qui concernent le site web. Euh, notamment, il y a un rôle qui s'appelle site manager, euh, qui a posé des règles sur le site web. Donc, ça me permet d'aller directement contacter cette personne voilà, si je clique dessus, ça me fait un zoom sur le, euh, sur le rôle. Je vois qui c'est qui est en charge de ce rôle-là. Je vois ce qu'on attend de lui. Je vois quels sont ses domaines d'autorité. Et donc, ça va me permettre de contacter la personne pour lui demander ce qu'elle est en train de faire. Je peux éventuellement voir sa liste de projets pour savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire sur le site Internet. Euh, voir les indicateurs qui concerne ce rôle-là, euh, voir les tâches qu'il a faites, si elles sont faites ou pas, etc. Donc, sans avoir besoin de déranger un collègue, sans avoir besoin de me retourner vers un étage hiérarchique qui serait la personne qui sait, eh bien, chacun peut accéder à l'information parce qu'elle est là et parce qu'elle est mise à jour régulièrement lors des réunions qu'on fait en équipe. Sans pour autant que ça retombe sur la charge d'une seule personne, de mettre ça à jour tout le temps. Donc l'idée, c'est vraiment que les gens se disciplinent, préparent les réunions, euh, mettent à jour les informations avant les réunions pour gagner du temps, et puis s'appuient sur ces outils-là pour gérer leur travail euh, au quotidien. Voilà. Euh, euh, juste une question. Vous oui. ne voulez pas parler des membres aussi des, des membres, c'est-à-dire euh, Je ne sais pas, tout à l'heure, vous avez parlé de ça, est-ce qu'il y a un outil pour gérer les membres aussi Alors… Je sais pas, vous avez dit, ah, il faudrait que je parle des membres encore. Oui, alors, bon, je, en fait, ce que je viens de montrer, c'est qu'on pouvait, euh, on, on pouvait voir où ils étaient engagés euh, et voir leurs contacts. Euh, donc, qu'est-ce que je peux dire de plus en gouvernance partagée, on considère que chaque, chaque cercle euh, a autorité sur euh, le fait des de, de gérer sa liste de membres. Donc, ça veut dire que euh, c'est la personne qui a euh, le lien pilotage qui euh, peut ajouter un membre au cercle. Donc, moi, je peux exceptionnellement le faire parce que je suis coach et que le coach il a un petit peu tous les droits. Mais autrement, c'est Juliette qui pourrait ici décider d'ajouter un membre. Donc, soit elle ajoute un membre de l'organisation qui ne fait pas partie encore de, de ce cercle-là, par exemple parce qu'il est dans un cercle spécifique, de chercher un membre existant dans les gens qui sont inscrits, parce que c'est quelqu'un qui, qui est déjà en train d'utiliser Open My Organization dans une autre organisation, ou de créer un nouveau membre, il va remplir un certain nombre d'informations et ça va envoyer un mail d'accueil. Euh, donc là, au niveau de chaque cercle, eh bien, je vais retrouver cette information-là. Pour le, pour le rendre visible, je vais, je vais profiter de parler d'une fonctionnalité. Euh, il se peut que j'aie envie de rendre ma structure visible pour l'extérieur. Et donc, pour ça, il y a un petit outil euh, qui est ici qui permet de partager un lien euh, vers une version publique de l'organisation donc ici si je partage simplement ce lien n'importe qui peut venir voir l'intérieur de l'organisation de l'instant Z se promener à l'intérieur et du coup voir qui sont les membres de la région Léman qui sont ici qui sont les membres de la région Trois-Lacs qui sont ici Qui sont les membres de Cercle Communication et Média Voilà. Et chaque fois, il y a les éléments. Normalement, la stratégie, elle n'apparaît pas. C'est juste parce que je suis connecté. Mais autrement, il y a la partie raison d'être, attendu, domaine d'autorité qui est rendue publique sur cette, sur cette partie-là. Voilà. Et puis... Alors, c'est un logiciel qui est en accès libre, donc il a aussi euh, une spécificité, c'est qu'il est probablement moins stable euh, qu'un logiciel du marché. Euh, les modifications qui sont partées en permanence pour répondre aux besoins, euh, notamment des, des utilisateurs qui nous font pas mal de retours, eh bien, elles sont euh, testées je dirais assez rapidement, ce qui fait que de temps en temps, il y a des petits couacs et c'est pour ça qu'il y a un petit icône ici qui s'appelle signaler un bug qui permet de venir signaler euh, soit euh, des fonctionnalités manquantes, des bugs d'affichage des bugs qui empêchent la réaliser, de réaliser des opérations euh, ou de faire un feedback positif ou de faire des suggestions et donc ça, ça donne une grande liste il y en a 244 qui ont déjà été euh, intégrés ici mais il y en a quand même une bonne série qui sont encore en cours et qui permet à l'équipe de développement de faire évoluer le logiciel vers quelque chose qui répond aux besoins de ses utilisateurs. Voilà. Donc Parfois, les utilisateurs servent un petit peu de testeurs puisqu'on n'est pas dans une structure commerciale professionnelle. Voilà moi, je suis au bout, j'imagine que vous avez pas mal de questions, mais euh, l'idée, c'était vraiment de faire un petit tour d'horizon du logiciel. Et si vous avez euh, des questions sur, vous voulez que je revienne sur des fonctionnalités ou, euh, euh, ou des détails, eh bien, n'hésitez pas, je vais arrêter l'enregistrement ici.